Et eh bien bonjour à tous, les amis, aujourd'hui, on se retrouve sur Happy Wheels, alors c'est un jeu, je vous prévenir tout de suite, c'est un jeu gore et tout, donc si vous êtes censé à, à toutes ces conneries, ne regardez surtout pas la vidéo, je vais me prendre un tronc d'arbre, bon bref, je vous le dis avant que je, je me fasse tuer, parce que c'est vraiment très gore en fait, de toute façon il y aura un message d'alerte au début de la vidéo, avant que tout ça... Ok. Mon premier niveau était assez simple. Il y a quand même des. Euh, il y aura quand même des gore dans cette vidéo, donc bon, pas. Pour l'instant, il n'y a rien de choquant. Mmh. Oh putain <rire> ah. Ah c'est dégueulasse Ah Pardon. Ah ouais, même en haut, tu te fais écraser quoi. C'est violent. Ah, moi, je vais me faire tuer. Ok. Non non non non non non, non. Oh, C'est horrible, c'est horrible. Putain je, la vidéo va avoir une. Non pas de pub, pas de pub. Désolé les pubs, que ce que j'ai peux moi. Non mais. Bah c'est sûr que là dans ce niveau, c'est plutôt les morts qui arrivent. Hein. Alors je vous disais une astuce. Voilà, si vous, vous, vous voyez continuer euh, le temps défiler, ça veut dire que, euh, que, euh, comment dit, euh, que vous n'êtes pas mort. Voilà, donc euh, si le temps continue d'avancer, c'est que vous n'êtes pas mort. Voilà. Conseil. Ici, toujours sauter. Alors oui, vous allez me dire, oui, jeu, il existe depuis un moment, il ouais, une vidéo. Sauf que je ne savais pas qu'il était sur le téléphone. Alors je sais pas s'il si était déjà sur le téléphone ça m'étonnerait mais wow ouais, découpage de jambes et tout ça ça y va hein. bon troisième niveau de l'enfer déjà le deuxième j'ai galéré comme un comme un saucisse ouais. c'est pareil si vous aimez pas le sang et tout euh... regardez pas cette vidéo mm -mm. De toute façon, j'aurai un message d'alerte au début de la vidéo. Voilà. Avant que la vidéo commence. Wow. Ou ça ça, ça, ça, ça peut me faire grave mal. Ok. Ça, ah, je ne suis pas mort. Bon, je sais parce que je bouge encore. <rire> Et surtout, le temps continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah bah, c'était tout. Ah, il fallait juste se laisser faire. Ok. Ok. Ouais, alors ce niveau... Merde, mes bras. Je suis encore vivant, mais là je peux plus avancer. Donc... Euh... Ouais. Ok, donc là il faut sauter, j'ai vu des mines. Voilà, il faut Ok, c'est bon, j'ai encore mes bras. Oh mince Si j'avais encore mes bras, peut-être que j'aurais pu survivre, mais une bombe, ça explose, wesh. Oh Dieu oh, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, Merde, excusez-moi, j'ai oublié de enregistrer bon, au moins, vous verrez pas, du gore. Et j'ai survécu, tiens, c'est marrant. Donc ici, ouais, non, mais faut sauter, quoi. Je saute, voilà. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à passer. Aïe. C'est mal. Bon, ça c'est simple encore. Waouh. C'est stylé. Hein ah, ça va. Ah oh. Oh. Oh. Oh. Oh. ça m'a découpé bon si j'arrive pas à ce niveau je passerai c'est moi ou mon corps a appuyé sur le bouton mais non bon encore une mort et je passe au niveau suivant je suis désolé on va pas passer trois heures et demie ici c'est pas le but mais j'aimerais bien aller au plus loin non, mais ici, tu peux te faire écraser, c'est pas possible. Plus loin que tout à l'heure. J'aimerais bien aller plus loin. On va éviter de sauter de très haut. Bon, bah non. J'irai pas. Oh, <rire> Donc, on va aller au niveau 5. Oh, non. Ok, donc il y avait donc bien des pics. Je crois que sur le PC, on peut créer mon niveau. Oh mon dieu! La bombe m'a fait rebondir, mais pas, ça m'a pas tué. Ok, ouais, si tu veux. Il y a des mines en bas. Ah oh, bah ouais. Ah, mais je suis vivant, et ouais. Ah, je suis vivant! Mais très mal au point. J'ai pas envie de voir ce que ça fait le, le piège là-bas. Ça, ça, ça nous écrase comme tout à l'air on ira pour les gens qui veulent voir on ira voir Alors, on va passer des séquences un peu ouais donc bah, ça m'a pas tué hein. je suis encore vivant Attends que j'ai mon bras c'est bon je peux continuer ah ouais non mais what the fuck non non non bah, bon, bah, ah non c'est bon j'ai dit qu'on allait voir ok bon <rire> En fait vous voulez juste voir du gore en fait, c'est ça. Les gens, qui... Vous êtes fous, les gens, que vous avez cliqué... les gens qui ont cliqué sur cette vidéo, ils vont juste voir du gore. Waouh, waouh, waouh. Bah après si la vidéo sort. <rire> bon, si vous m'entendez c'est que la vidéo a réussi à sortir, mais avec... Oh mon dieu, ça doit fermer me fait très mal. Alors moi, alors moi je suis intelligent, je saute, je saute dessus, mais oui. Ah, on n'est pas obligé de sauter, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, j'ai jamais fait ce niveau. Euh... Ah oui, ça redescend, j'allais dire, dire quand même. Ça nous, ça écrase pas au plafond, ça Je préfère sortir. Ouais. je suis vivant. Hein. Non, je suis mort. Oh non j'étais à la fin Bon j'étais à la fin, c'est bon. On va faire kit niveau 6. Oh c'est bon, on oh, C'est bon, on va dire que j'ai gagné. C'est quoi ça Ok, si j'ai resté à côté, je, je mourrais, sûrement. Je suis pas mort. <rire> <rire> ah, putain. putain le boulet je me suis pris. Et en plus je suis même pas marre avec le boulet. Donc euh oh, bon d'enculé Ah oh, non non non, non je préfère que ça soit encore plus gore que ça. Je suis pas marre c'est ça le truc. Oh mon dieu Comment il est planté <rire> En vrai ça me fait rire Ouais j'allais dire t'es bizarre mais bon. <rire> ouais oh, non il y a des gens aussi psychopathes que moi. Hein. Ouais j'allais dire c'est pas trop en bas qu'il faut aller. Je suis sérieux. Ah mais je suis bloqué là Non mais... J'essaie de survivre, hein, je vous assure, je... je fais pas cette vidéo pour avoir du corps et tout. Ok, donc on descend doucement. Ah, ah oui, d'accord. Pourquoi je m'en doutais hmm. Oh oh oh, oh. Bon, on va changer. Merde. <rire> euh, oui. Bon. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ok. Je sens un truc comme quoi si on oh oh si oh oh oh oh oh oh Bon ça c'est que je Non N'importe quoi Je peux pas être vivant après tout ça <rire> Non <rire> Non, je pas à croire que je suis vivant. Je suis planté de ouf Et tu vas me dire que je suis vivant. Je vais disparaître. C'est méchant. Hein. Ça fait quoi ça Ah ça nous évite les... Oh ouais Oh, les bâtards. Attends, il faut foncer. Toujours. Alors là, il faut pas aller à gauche. mais à droite. Hum. Oh, putain. Oh, vous savez pas je vous déteste. Pas tant que... Oh, mon pied. Oh, les enculés. Les... Je suis vivant ou je suis mort Bon bah ben là je suis mort hein. <rire> J'étais vivant Ok Non mais On va arriver à un autre niveau quand même euh, Si là je le compte Pas déconner Mais non il fallait aller au bleu Bon c'est pas grave je peux y aller quand même Ah non je peux pas euh, Si je suis encore vivant Il y a un problème plus mon corps il faisait des trucs bizarres avec. Oui Non pourquoi que les arpons me tirent dessus. Bon. Je, je veux mourir en fait. possible Ça libère les deux. Oh, les enculés je vais les enculer vraiment je suis intelligent donc là on y va doucement sa mère je vais quand même réussir à sauter dedans <rire> oh mon oh. avec mon corps moi j'aime bien faire ça pour quitter tu vois Bien, je suis mort. Et wesh. Ouais. j'arrive pas à y aller. Je suis pas mort, je suis vivant. Je ça doit faire mal là, ou... Et wesh. Ouais. Ça doit faire mal quand même. En fait, je vais it. Ouais. Je sais que je vais trop Moi ouais, je pense à passer la première étape. Moi ouais, je juste... à tomber. <rire> il me gratte le dos. Ça se trouve on peut faire ça comme ça mmh. Oh putain Oh waouh mmh. Vous aimez pas les scènes gore wow. Attention cette vidéo... Elle est très gore mmh. Mais ça tu l'as déjà dit elle va être très très bien reçue Waouh, Mario Oh J'aurais pu vous épargner tous les détails en fait Je pense Ouais mais de toute façon c'est obligé d'attendre Dans le cul Pardon Qu'est-ce qu'il y a dans le truc la façon où il est mort, il était magique, attends. C'est quoi ça J'en y voir. Ah ouais, tant que t'es obligé de descendre. En plus c'est marqué hein. J'en ai vu voir parce que ça fait si toutes Très bien, merci. Hey, monsieur, n'allez pas trop vite. Mmh. Bah, je suis pas mort. Hein, Il y a juste ma chambre qui a mais je suis pas mort. Non, mais j'étais planté. Mais je suis mort. Voilà. Bah, c'est bon. J'ai pas explosé. Oh putain, en arrière. Je suis pas mort. Là, lâchez-moi. S'il vous plaît. Oh. Oh mais non, mais je suis bloqué Bon bah je suis obligé de sauter dedans. <rire> vrai. Après, il recule là. <rire> ah mais ouais, j'ai perdu mon pied. Je l'avais dit que c'était gore, cette vidéo. Je l'ai dit Ah, pardon. Oh putain. Dans ma gueule, ça, ça, je l'ai. Non, non je suis trop fort. Reposant <rire> et tout. Ah j'aurais pu aller retourner à l'arpon après. Pour bon, m'exploser la tête, si je meurs. Bon, ok, on est encore. Oh. oh, ça va Dans la tête, j'ai perdu la tête. On peut dire que t'as perdu la tête. Waouh. Oh, ah, je mettrai une musique là. Oh. Oh. Oui. Oh oui, j'ai le casque Attends, en arrière... Oh putain, j'ai vu ce qu'il y avait derrière... NON Bon là, je suis mort par contre, euh, faut pas déconner, tout à l'heure j'étais pas mort, mais là je suis mort. Oh mais c'est pire C'est pire que au tout début là C'est... Wow J'ai tous les morceaux, tous les membres Et puis moi, je recule. NON Je veux pas exploser Ah ça m'a planté encore plus que comme j'ai dit. Bon pardon. Non Oh j'en ai marre de ce niveau. Ma tête elle est restée resté dedans. Ok. <rire> Je connais pas le niveau, hein. Je découvre le jeu avec vous. Voilà. Ah, oh, du sang. <rire> L'ascenseur. Vous êtes arrivé à destination. J'aime pas quand il mettent ses blocs. <rire> ah, je perds mon casque. Je n'en perds mon casque. <rire> C'était la vie ou la mort. C'était la vie. J'ai choisi la vie. Bien. Je la vie. Allez, pousse-le. Non non non. Le pire c'est le mieux quand dans ce jeu c'est que quand tu te fais écraser. Oh, bah, je suis pas Ah, je suis passé au-dessus du coup la mine vient pas me chercher, OK. Voilà, bah, je serais déjà mort. Oui. Voilà, c'est bon. J'ai fait ça j'aurais dû m'en douter. C'est <rire> bien cette porte. Je me dis pas que j'ai perdu un bras, oh, mais dans le cul! Ah, <rire> ouais, faut faire un saut bien précis. Sinon, tu touches les deux. Sinon, soit tu touches le haut, soit tu touches le bas, mais le haut, perdu. Yeah. merde. Oh putain. Oh putain En plus le bien c'est qu'il faut attendre du coup je, je peux pas vous épargner. Oh, je me fais... ah oh oh oh suis fait écraser. Non Oh fait écraser Dégueulasse Dégueulasse, monsieur Mais putain mais c'est pas. Ah avec que la tête Mais que la tête qui Désolé, désolé. Putain. Je suis trop Oh mon dieu. Oh, C'est dégueu, c'est dégueulasse. C'est qu'à nous dire. Oh merde, j'ai perdu un bras. Bon, vous verrez un bras qui pendouille. Non, je veux pas le bras. Une flèche dedans. dans l'ascenseur. Oh, ah bah, je vais crever. Hein. <rire> Comme tout à l'heure, allez, hop là, pendu. Oh, je sais pas combien de pauses. Pur. Je parle. Non, non, non, non. J'ai pas envie de me faire exploser. S'il vous plaît. épargnez moi Il y a le cœur et tout. Oh, dégueulasse. Vous savez quoi J'en ai marre de jouer avec lui. On va jouer avec un autre perso. Ah c'est le tuto, ok, le père, et le fils, non, le gros bouton là, les... on va pas aller dans les hélices, hein. faut pas déconner, on nous prend pour des, allez fiston on y va, pour des cons là, oui, ah fiston je suis mort, oh non, Oh oui, mon fils il est pas mort hein, il va pas mourir euh, Mon fils il est vivant Wow, what Ah ouais d'accord ok Ouais j'ai changé de perso, au revoir Non mais comme ça je te tue pas parce que Ouais je le laisse là sans son réveillance mais je sais qu'il va rien faire Ouais, ouais. vous inquiétez pas, monsieur. Je suis parent. Ok. Wesh. J'ai juste perdu mon casque. vous inquiétez pas. J'en ai pas besoin. Bien sûr, dans la vraie vie, prenez un casque. Hein. <rire> Dites pas ce que je, Qu -ce que je dis là. Wouh C'est juste que là, on est dans un jeu gore. donc On s'en fout. On a déjà vu plein. Waouh! Ah merde, je suis obligé de garder mon fils! Ah! comment oh, ça va déchiqueter! Ah, il est en bon. Non, papa, me jette pas dans le vide! D'accord, ok, ok, très bien, très bien. Je te jetterai après, t'inquiète pas. Papa, t'es perdu ton casque! C'est pas grave, c'est pas grave!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 mais il m'a tué, mon fils m'a tué. Mais il s'est passé quoi là <rire> Bon piston, <rire> ne fais plus des trucs bizarres. Ok, s'il te plaît, reste normal. En fait, mais non papa, c'était pas moi. Comment ça, c'était pas toi C'était un truc, c'était un alien. Ah d'accord, ok, très bien. Non mais je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais c'est bizarre. Mais je le fais exprès. Hein pas grave viens on bon euh bon j'arrive pas à le buter comme ça tu veux buter ton fils waouh blackflip oh putain <rire> de toute façon j'ai arrêté mort <rire> moins violent que ça mais Non plus violent que ça alors du coup j'ai préféré découper ma tête après du gore, vous avez déjà vu. Hein bon. Là, là, là je l'ai pas perdu mon fils. Allez, tu viens mon fils. Ton... Oui, Wouh On va pas... Voilà. Bien joué. Mais... Fout de ma poids. On va changer de niveau. Quel encul. Je suis pas mort. Hein. Si je suis mort. Ma fille, c'est beaucoup plus mort que moi. Ok, au revoir. Ok. Slow, slow, ok. Slow, slow, doucement. Doucement, voilà. Ça, on va trop vite, bon, hop, le truc a pas tant de baisser, tu berres. <rire> C'est pas grave, il va encore pédaler. Non Non. Ah bah ça y je suis mort. Donc, on est obligé de perdre le fils. Oui, Viston! Ton cul! Pardon. J'aime pas les passages où il fallait très très bien. Non, mais pas trop. Sinon, tu passes pas. Voilà! Oui, c'est un nouveau jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que je joue un petit peu plus longtemps que le reste. Voilà. Parce que j'aime bien, du Ok, c'est le père et le fils. Waouh! wow, wow, wow. Ok, donc on... Ah ouais, d'accord. Fallait faire ça, sinon j'étais mort. Ah, oh, je m'entendais pas ça, par contre. Mais là, je suis bien. Je suis toujours dans le vélo. Mais pardon, j'ai oublié que j'avais devoir reprendre la vidéo. Ok. ça arrête la speed et la rapidité, voilà c'est très bien donc là je vais au fond pour pas me faire pousser c'est bien mmh. ouais il pédale à l'envers Trop fort le le père. Je me suis éclaté. Ah oh, oh putain il faut que faut qu'on rajoute. Oh je regarde juste tu sais, c'est à la fin du niveau. Là, il s'active pas. Ok d'accord il a pas capté. À un moment sous de jambe, il a, il a pas été capté. Voilà. <rire> ah oui c'est vrai non non non non mon <rire> bon si vous voulez voir des trucs gras c'est ici qu'il faut aller non par contre oh, les bâtards en fait c'est un mur on oh, est tous les deux en meurt ah non mon, mon enfant non il... il peut pas se faire arracher il reste entier On peut pas aller par là J'aurais cru, mais non C'est pas grave, c'est que des bras en moins Tant qu'on a les jambes pour pédaler C'est le principal Enfin, ouais, non, là j'ai plus de sens Pour me prendre le mur, en fait là. Ah bah ouais Ok donc c'est les bras c'est important. <rire> non non non non je vais manger le, le truc là. Et vous avez vu ce qui s'est passé hein est Pas seulement pique en, en, en pique en pique, c'est aussi. Oh je sais pas ce que c'est. Voilà, ouais, donc ça on connaît, c'est bon. Ok, on peut y aller. Et on pédale à l'envers. On atterrit en douceur. Voilà. Oh mon dieu. Là je suis bien placé en plus, on va pas se faire écraser. Ou pas oh, On va exploser, je crois. On change de niveau. Ok, donc c'est le dernier niveau qu'on teste aujourd'hui. Et puis après on arrête là. Oui, Black VIP Oh putain j'ai vu flou quand j'ai vu les pics. Pauvre chose. Oh non il y a encore le bug là. Ah oh, je suis coincé. Oh putain dans le mur. Il y a encore l'autre bug. De mes deux là. Waouh. Ça faut juste faire ça, pas de problème. Putain. Je suis tête. Ah bah là, là, pour être mort, je suis mort. Hein. <rire> il n'y a pas de... Voilà. Reste droit. Non, non, non. Ok, c'est bon, c'est juste une maman. Oh, mais, mais merde. Oh. Oh. <rire> Le vélo, il m'a écrasé. Attends, si je vais passer vite. Ah bah voilà, faut ralentir à bout d'un moment. Block Flip Ah bah voilà Est-ce que je vais aller assez vite oh, C'est cru dans Sonic ou quoi là Waouh Waouh Waouh Je suis encore vivant Allez Oh, putain trop là Je suis mort A 40, on s'arrête. ok Waouh Ok. Oh putain, j'étais assez rapide. Oui Mais à chaque fois, ici, si je vole. Oh oui. Bien joué, mon petit. Mon fils, il porte courage. Waouh. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour survivre tout à l'heure, mais... Bon là, je peux, je peux comprendre. Wow waouh, waouh, Wow En fait, c'est un niveau de rapidité, wesh. C'est galère. Attends, attends, attends, attends. Quoi Je tourne en rond, là Bon, c'est pas c'est le fils. <rire> Donc c'est pas moi. D'ailleurs oui, je suis pas mort. je, sais pas où je fais... Non mais je suis Superman en fait. Waouh <rire> oh, Or même Superman, je pense pas qu'il survivra à tout ça. Oh On a fait réussir un niveau Oh c'est incroyable Alors. Il n'y a que ma tête qui est découpée en fait là oui, non, tout va bien, piston. Voilà. Mon fils allait crever. Mais c'est pas grave, c'est qu'un fils. Quoi C'est pas grave. Monsieur, tant que c'est pas vous. Tant que c'est votre fils. Voilà, c'est bien. Faut faire des efforts, des fois waouh wow, wow. ah non c'est normal ok pardon en temps pour moi c'est normal okay. ok ok ok tout est possible ah, est, tout est possible je l'avais dit que tout est, était possible on n'en parle. pas eu non c'est bon je suis pas tombé le même waouh on joue à Sonic j'ai gagné <rire> j'ai gagné, gagné. perdu un bras alors, qu'est ce que c'est que ça ah d'accord, ok. On est dans une prison mais en fait non Oh putain On voit que l'organe et tout Ah oh, dégueulasse Ok donc faut jamais foncer comme un gros... Non, on beurre. Voilà. Comme je viens de montrer là. Il faut jamais tout le temps courir, rouler vite. Oui, si c'est à 40, euh, ce sera le dernier essai de la vidéo. Wow, J'ai failli marcher sur la mine. à rouler. Mais mon fils, c'est... Ouais. Il <rire> ouais, faut juste appuyer une fois sur le bouton rouler. Enfin, devant... Ouh. Ouh. Ok. Donc ce machin nous emmène. Si on reste trop longtemps là-dessus, il sort forcément quelque chose qui nous tue. C'est possible parce qu'il continue à monter. Bon, hein. j'ai envie d'essayer. Alors, vous pouvez obtenir sur Google Play ce jeu. Alors là, on n'essaye pas de faire des black flips, hein, sinon on meurt, littéralement. Voilà, on passe au-dessus de la hache. Au recul. C'est bien faire cette mécanique de reculer pour le... Le père. Ça il est survit mon fils. Et moi aussi. La bon mais trop là. <rire> oh dégueulasse. <rire> Ça m'a découpé la tête et le reste après. <rire> Damn it. Wow Ouah wow, bien joué par contre je sais pas ce qui est où il est parti mon fils, j'espère pas en autre. je pense qu'il est mort J'ai envie de tenter ça là J'ai trop peur en vrai Ah c'était sûr, c'était sûr de me chier, sûr oh Mais pourquoi je m'attendais Je savais que j'allais mourir si je restais, mais pourquoi je... Resté... Attends, je vais voir où il est tombé mon fils je suis obligé de voir. Mon fils était passé à travers. Bon bah je saurais pas. Il y a quoi là Mon fils il s'était dégagé. dans le trou où je suis pas tombé je voulais tomber Bon bah je le saurais jamais. Oh merde, du coup je retombe dedans. Oh putain Ah il reste plus qu'une jambe. Ah, intact, une jambe intact oh God. Bon bah je vais bien tout crever ouais, je suis mort Ok ah. Regorge du gars Au pire je ne mets pas le message Rien branler, c'est pas ma faute La faute des développeurs oh, mon fils Il est mort Pardon ah, il est mort <rire> Moi si j'ai envie de me tuer Donc si j'ai envie de mourir, je me jette Non non non <rire> je rigole ça va. On peut y aller. Les... T'inquiète pas, fiston, je vais terminer ce niveau pour toi. Donc là, waouh. Ok. Black flip. Un seul, un seul, un seul. Faut pas décoder. Merci la hache. Ok reste 30 secondes, mais bon. Ok, okay donc là, il faut y aller quand c'est bas. God. Damn it. Bon, bah. <rire> oh mon dieu. Bon, on se termine sur une fin moins gore que d'habitude. Je suis mort. Hein. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oh, enfin. Oui, enfin.